bonjour c'est pascal zivaco alias magique pascal le tour de magie qui rend fou ce tour de magie avec des cartes a rendu dingue les gens pendant plusieurs années pour la première fois en vidéo sur youtube je vous le présente à tout de suite une carte est choisie puis remis dans le jeu et celui-ci mélangé par le spectateur toutes les conditions sont réunies pour que le tour de magie soit le plus net possible maintenant je vais me laisser quatre chances pour retrouver la carte sélectionnée par le spectateur. Je vais prendre cette carte. Euh, celle-ci. Celle-là et puis, et puis celle-ci. Je pense que parmi ces cartes, il y a la carte du spectateur. Alors, pour cela, je vais essayer, avec mon don de perception, de capter l'âme des cartes. Je vous représente les cartes. Nous avons le 5 de carreau. Le 10 de carreau. Le valet de carreau. Le 8 de pique. Hum, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Hum, hum, non. Ah, peut-être celle-ci, peut-être. Ah, J'hésite entre les deux. Non, celle-ci. Étrange. Sur cette carte, je ressens comme des picotements, ce qui me laisse à penser que cette carte est la carte du spectateur. Question les amis. Ne serait-ce pas la carte choisie Le 8 de pique Je dois reconnaître que l'effet en lui-même est très impressionnant, mais ça, c'était prévu, mais ce qui n'était pas prévu, c'était ça, vous l'aviez vu